Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo Aujourd'hui vidéo sur Fortnite Alors j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais ça Mais c'est pour découvrir la nouvelle saison Du coup c'est parti euh... Oh il y a Spider Girl, le Spider Meuf Attends je vais découvrir le pass Non non, non c'est pas un skin ça, c'est c'est quoi ça Ouais je veux le skin il est miteux Bref, oh par contre la pioche, l'épée un peu hologramme et tout Ça c'est stylé Ah en fait à chaque fois c'est des variantes pour Je me disais aussi ils allaient pas laisser comme ça Wow oh, c'est quoi ça c'est un parachute. C'est un planeur. Ah ouais, c'est stylé ça. Ça c'est un skin. Waouh, on dirait les trucs de, de FNAF. Waouh, avec les petits nounours qui autres. <rire> ah, c'est trop mignon, le petit nounours. Il monte. Waouh, il est amoureux. Oh là là là là celle-là. Lui, ah, il a, un, il a un flow quand même. Hein. Niveau, niveau tête, j'aime pas trop, mais par contre, niveau habit, il a un petit flow. Waouh. Alors ça, pour éviter les balles, ça doit être incroyable. Ok, l'étoile d'araignée pour le parachute. Et donc, Spider Gwen. Pourquoi Gwen Elle s'appelle Gwen. Ok, bon, bah c'est... Ouais, c'est le meilleur skin de, de Space, mais après, j'aime pas trop. Oh, du coup, j'ai lancé en zéro construction... Hey, il danse Le petit bonhomme. Du coup, j'ai lancé en zéro construction. Oh, c'est Ron Sina. 3, 2, 3, 2, 3. Ah ouais Ils vont faire comme les chinois. Ils vont faire décoller un bâtiment. Tout est là. Allez, reviens, poteau. Il a un pompe. Allez. Oh là là, 200 de QI. Hop, j'ai un pompe maintenant. Côté break. Mon petit bonhomme, il sait pas que je suis abonné à Mazdaq Get ça Voilà, t'as vu ou pas frérot Oh, il avait en légendaire Alors ça mon petit pote comme Oh Eh j'ai gardé les anciens réflexes De vérifier les pièges Ah ouais, ça c'est des réflexes, T'es à l'époque Ah ouais Equipex est... Non mais, je même pas comment à con Ah elle a, elle a disparu D'accord Eh, toi là comme avant. Attends. Comme Tifu. Comment il faisait déjà Voilà. Avec le SBMM, ça me met des gens. Avec des gens de mon niveau. Et Vu que j'ai pas joué depuis longtemps, je pense que ça me met avec des mecs un peu nuls. Et franchement, le jeu, il est. Il est pas si mauvais que dans mes souvenirs où le jeu était mauvais. Vous avez capté. Ok, merci le Bloom. Ok, il y a un mec là-bas. Moi, je vous ai tous vus. Oh, t'es mort, t'avais un sniper euh ah ah, ah, ah, ah, Tu me fais peur frère Arrête Ricardo Arrête Ricardo me fais peur Voilà C'est maîtrisé ou c'est pas maîtrisé là Et puis ça va hein, franchement je suis bon Sans vouloir me jeter des fleurs En même temps ça se mange pas les fleurs Hop voilà! Les petits mouvements. Y'a pas un mec là-bas? Ah non. En tout cas, voilà. Oh! Ah, du coup, le pompe de levier. C'est bien ça. Ils l'ont remis. Un pompe très facile à jouer. Eh, hey, le corbeau là! Attends, je vais tuer un corbeau. Ah, c'est toi! Toi qui fais ce bruit. Allez, pas, pas de bruit. Oh! Mais t'as vu? Mais c'est ça en fait. Dans le monde, t'es méchant et t'as du bien. Mais c'est incroyable. Comme dans la vraie vie. Alors. Bunker Non Bunker de poche. Il y a force de poche. Forteresse de poche. Mais bunker. c'est juste ça. Ah non, la crêpe humide là. Ok là-bas ça se fight. Alors mon pote, t'inquiète pas que je vais débarquer. Hop Toi ouais, mon petit pote. <rire> ouais Je l'ai pété Elle s'est retournée Ah là-bas je n'ai vu un. Hein. Hop, toi. Ah mais c'est des bottes, c'est des bottes, c'est des bottes. Ah y a la zone Re Retourne dans la. dans la chop. Ah Enfin du fight. C'est qui c'est toi Eh, arrête d'être imprévisible. Voilà. Bon toutou. Allez, j'y vais. Ah mais c'est pas le même mec Oh le con. Grossière erreur. Grossière erreur, mon petit bonhomme. Et t'inquiète pas que j'arrive. Je vais te corriger. Attends, je vais faire genre je le cherche. Mais il est où Ah, il est là. Il y a lui. Hop, il est mort. Oh, c'est quoi ça Aspergeur de chrome. Ça fait des couleurs, c'est ça Ah du coup, je me camoufle. C'est ça Ah, là-bas il y a un mec qui se bat avec un requin, c'est Vegeta. Vegeta Laisse le requin tranquille. Voilà. Méchant végétin. Moi qui pensais qu'il avait le cœur pur depuis l'arc On se retrouvera plus tard, ça n'est que partie remise. Ah ouais, le requin, frérot, je suis en train de le. Je suis en train de le tenir en laisse. Hein. Allez, on y va. Ah, je peux le faire accélérer. Wow Allez, mon petit pote. Derrière. Faut avoir l'œil, mon pote. Il faut avoir l'œil. Faut pas avoir l'oreille. Celle-là Ça va, hein, franchement. Ah, oh. oh, c'est un caillou. Mais ça à dire il y a un mec. Ah, voilà. Vous voyez les déductions C'est déductions de Shisui. 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié le 4, c'est vrai. T'inquiète pas, le prochain. Lui, 1, 2, 3. J'ai oublié le 4. Voilà. En fait, il faut dire 1, 2, 3, 4. Y'a un mec là. Wesh. Il est en boule chromatique. Ah, oh, j'ai eu chaud. Hein. Lui, il avait l'air bon. Oh. Non, non, non, non. J'en meurs pas. Ah, oh, mais t'es moi, c'est le requin de tout à l'heure. Il est en train de dévorer les bâtiments. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Faut dire le 4. Attends, le corbeau. Moi, j'aime pas ça. Ah, oh, faut que je descende. T'inquiète pas, mon gars, je suis là. Voilà. Oh L'oblitérateur. Attends, c'est un mec, ça Voilà Et le petit bonhomme il est finito. Oh c'est quoi ça Evo Cruc What Attends, attends, attends, Mais pourquoi il y a des petites lueurs Eh hey, je vais tester le bail Evo Chrome. Ah c'est des rafales. Check à moi ça Rafale, rafale. Ah, C'est incroyable. Voilà. Il n'y a pas personne. Ah, là-bas. Les petites rafales. Il va piquer par là. Pour faire. pas comme tout le monde. Parce que c'est pas un Renault comme les autres. Il y en a un autre à côté, par contre. Hein. Faut que je surveille autour de moi. Peut-être qu'il est caché là-bas. Ah, si c'est oh, le cas Je savais, je savais. Non Oh, c'est bon. Il m'a fait peur. Lui, là-bas, il est nul, c'est bon. Tiens, tiens, tiens. Laisse-moi laisse vivre, s'il te plaît. Let's go, je pense que le top 1 il est. Oh, depuis quoi il y a des mitraillettes de silencieuses violettes Mais c'est incroyable ça. Tracker. Et les clés, mais elles servent à quoi les clés Je comprends pas. Je vais te tuer avec ça. Non. Peut-être pas finalement. Si, si, si. Je peux, je peux, je peux. Non, je peux pas. Allez hop, et des splash let's go Top en première game oh, Avec les nouvelles armes Let's go Avec la la Evochrome La rafale Evochrome Let's go Donc voilà c'est fini pour cette vidéo. Donc juste ici je vous propose de regarder un Best of Life où j'ai découvert Valorant et on a bien rigolé. En tout cas voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et salut hein.